Je m'appelle Nathan Tardit, j'ai 17 ans. Je suis à l'école de production de la Girodière. donc c'est une école qui se fait en 4 ans. Donc j'ai déjà fait 2 ans de CAP et menuiserie. Et là, on est en première année de bac pro-charpente. Alors bonjour, je m'appelle Noé Zachary, donc je suis en première année de bac pro-charpente à l'école de production de la Girodière. Donc moi, j'ai passé mon CAP et menuiserie l'année dernière, en 2 ans. Et aujourd'hui, je commence une nouvelle formation, en, donc en charpente, ici dans cet atelier. C'est un univers différent par rapport à la menuiserie. Là, on travaille sur des plus grosses structures, différentes essences de bois aussi. On travaille en binôme. Là, on a été lancé il y a un mois sur une balise, justement, donc pour un particulier, qu'on a réussi à terminer en trois semaines. Donc Le résultat est très concluant, on a, très, on a adoré. On a appris énormément de choses, justement, avec toutes les techniques d'avant. Donc nous on, on nous a donné cette commande à faire il y a à peu près un mois. On a mis environ 150 heures à réaliser à deux. C'était vraiment, moi c'est une expérience, ça m'a beaucoup plu. On a eu deux trois petits problèmes, peut-être un peu. ça a été deux, trois étapes un peu longues, un peu pénibles on va dire, mais dans, en général, ça m'a apporté beaucoup de choses. On a fait énormément d'assemblages à la main, donc les machines ne nous ont pas été euh, très utiles, en tout cas euh, pour les assemblages. On a travaillé beaucoup avec la scie, les, les outils manuels, parce qu'ils avaient justement euh, à l'époque. On a, on a buté sur quelques petites choses qu'on a réussi à, à détourner avec, euh, à l'aide des connaissances du professeur et de ce qu'on a pu voir sur les plans aussi, parce qu'on a eu énormément de plans, logiciels euh, sur les ordinateurs qui nous ont aidés aussi pour euh, les vues. J'ai appris pas mal de... au niveau du piétement, euh, surtout où on a, on, a dû, on a dû faire des arrêtiers, des assemblages à la main. Donc euh, moi, c'est des, des choses que j'avais jamais forcément trop faites jusqu'à maintenant. En plus, c'était en chêne, donc c'est plutôt un, un matériau dur à, à usiner. Euh, c'était plutôt technique, compliqué, difficile. Il y a énormément de, de cotations de, de différentes vues à voir aussi. On a travaillé du chêne, c'est un matériau assez noble, assez euh, cher justement en ce moment qui était encore un peu humide lorsqu'on l'a reçu, Donc avec euh, tout l'usinage et le chauffage aussi de l'atelier, ça l'a fait un peu fendre, mais pas, ça n'a pas eu un impact très gros sur euh, la, réalisation, la réalisation de l'ouvrage. En plus, euh, on avait des, des, euh, des sections de bois plutôt épaisses et on a dû usiner des, des formes plutôt spéciales. On a dû trouver des techniques pour, euh, pour, de, pour pouvoir euh, usiner. J'ai usiner des, euh, des trous de gros diamètre. On n'avait pas de mèche pour les faire, ni de cycloches. J'ai dû utiliser une défonceuse, faire un gabarit, il euh, fallait que je sois précis, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais au final, euh, j'y suis plutôt bien arrivé, je suis fier de moi, je suis content de ce que j'ai réalisé. Et euh, le résultat est très concluant. On est, on est très content de ce qu'on a fabriqué. Les gens qui sont venus le voir aussi sont très contents. On ne fera pas ça souvent dans notre vie. C'est une première et peut-être une dernière, mais c'est pas grave. On a vraiment adoré. C'est pour notre parcours. Ça a vraiment été un plus. On a vraiment appris énormément de choses. Et euh, je sais que c'est une commande que je ne referai sûrement jamais dans ma vie. Ça m'a apporté un plus à ma formation. Et ouais, ça a été que du bénéfice pour, ce, pour cette commande. L'œuvre n'est pas terminée, il reste des pièces métalliques, tout, tout le système de, pour tirer qui va rester à faire, les projectiles. Donc nous, on a terminé notre partie, on, on s'est amusé aussi à faire des, deux, trois pièces en bois pour pouvoir, la, pour pouvoir monter la structure en entier, qui vont être remplacées. Par la suite Aujourd'hui ça a été un jour assez particulier parce que justement on a rencontré des ingénieurs donc c'est eux qui nous ont fait euh, les plans justement de, de cette baliste. Je sais pas si tu le principe des tenons mortaise quand même. À frère, c'est du tenon mortaise en fait. cest à dire qu'en gros il y a d'un côté tu taille euh, un tenon, ce qu'on appelle un tenon, donc ça a un petit dépasse du bois, et de l'autre côté tu fais un trou pour faire en boîte, tout simplement en fait. Ouais. C'est eux qui ont calculé justement toutes les codes, toutes les forces qui ont été exercées sur cet ouvrage justement. Ils viennent de l'école de Centrale Lyon, c'est une école à Lyon justement réputée dans, dans ce domaine-là. Ça a été très intéressant justement de partager avec eux, donc chacun a un univers différent, chacun a un métier différent. Et vraiment, ça a été euh, une grande importance pour nous de, de discuter avec eux. Justement, On a pu leur présenter vraiment notre ouvrage dans les détails, ça les a vraiment intéressés. Ils ont été énormément passionnés par ce qu'on leur a montré, donc dans tous les détails justement. Donc. On leur a montré nos plans aussi pour qu'ils se visualisent vraiment la chose. Ensuite, dans quelques mois, on ira justement visiter leur école qui est située à Lyon et ce sera justement à leur tour de nous montrer leur univers, leur quotidien, comment ils vivent et justement ce qu'ils font à l'école. Donc en plus, moi, cette œuvre va me servir pour mon bac parce qu'on a une épreuve orale qui s'appelle le chef-d'œuvre où on doit présenter un ouvrage qu'on a réalisé et en plus, on doit présenter les aspects historiques. Donc, c'est vraiment l'ouvrage idéal pour, pour cette épreuve. Et euh, j'ai hâte, hâte de voir les, les tests, pour l'avoir tiré. Je, je serais vraiment heureux, je pense, de voir que j'ai réalisé quelque chose qui, qui va être en plus exposé, euh, qui va être, que des plein de gens vont regarder, vont trouver ça, j'espère, bien. Ça sera vraiment. Moi, je serais vraiment, vraiment content.